Bienvenue dans ce résumé de la Manche 2 de la Petite Ligue GeoGuessers, édition novembre-décembre 2020. On est là pour voir la prestation sur cette nouvelle carte. Pour cette Manche, on part sur un Urban France, une carte qui se veut urbaine, donc concentrée là où il y a des villes, et la ville, et beaucoup de la ville. Ça a l'avantage d'éviter de tomber au milieu des champs. Par contre, si on tombe sur les grandes villes, le problème c'est qu'une grande ville, c'est grand pour rappel, suite à la manche 1, j'étais huitième avec 8 points. Là, l'objectif, c'est de faire un maximum de points pour remonter dans le classement. Est-ce que je vais y arriver On va voir ça tout de suite. Bonne chance à moi. Avenue du flou, ouais. Ah, bah ok, je peux pas aller par la main. Et deux Rives, centre commercial et Deux Rives. Police, Park City, parking relais des Deux Rives. Hop. Alors, on est où exactement qui me dérange c'est qu'il n'y a pas de <rire> il n'y a aucun panneau de nom de rue ni rien ce qui est quand même plutôt inhabituel 5 piquets ok mais il n'y a vraiment pas de nom <rire> oh Ah, c'est horrible mais elle est horrible cette carte Que si je joue à fond aura pas le CIC CIC Hop. parce que là on a direct, la direct la Dire est CIC, bah, on doit être là je pense en tout cas ça ressemble de toute façon qu'est-ce qu'on voit par là c'est apart city Non mais Yancy, c'est là. Les noms correspondent à 3 mètres. Ok. Le joueur en tête a obtenu 5000 points durant cette manche. Ok. Allez, round 2. Et bon, ça ça a été plutôt facile. Rue de la Bassée. Lille, Lille par la M750 alors ah ouais mais alors les M750 l'homme l'homme c'est là l'ambestad c'est là okay. attendez parce que là la 750 quelque chose me dit qu'avant c'était à départemental 750 et 751 qui passe là Vauban, Bois Blanc. Vauban, Bois Blanc, ok. Oui, oh, de la Bassée, c'est là. AXA, Patrice, Darras. On était là. On était là. Ouais. Tout petit peu plus par là. 7 mètres. Allez, 5000 points. Rien se déroule mieux que je ne le pensais là il faut localiser la ville à tout prix ah, du goudron En du goudron ça veut dire une route plus fréquentée qui dit route plus fréquentée 10 meilleurs panneaux. Je reconnais pas ce blason. Là, on est avenue de la République. Des panneaux là-bas. Vite. C'est bon, avancer, monsieur. Mais toute direction. Non, mais c'est une spéciale toute direction ou tout long plage Tout long. Mais. <rire> Beaucoup de toute direction, quand même. Locker. New Look Rue Hoche Est-ce que je peux Etamlingerie lingerie. Ah ouais, je suis à peu près sûr que je suis là J'aimerais juste le confirmer par là. Je pense qu'on va être par là. 3 mètres. Oh là là là. Oh. 15 000. Là. Ah non. Bon là au moins c'est pas un centre-ville. Ce truc-là il est là grand. Parc Bordelais Bordeaux Le parc Bordelais à Bordeaux Avenue Carnot Parc Bordelais Avenue Carnot Ah oh oui, bon on est là hein. Enfin On est là, on est là, oui Et maintenant le point de départ il est où et en face le trou il est là le trou il est là je dois être là 3 mètres dernier round et pour l'instant ça se passe incroyablement bien hein. qui y va non c'est bon il fait peur euh, est construit ah. Institut des ressources ah. Arrondissement Donc soit on est à Lyon Soit on est à Marseille Le tram Parce que tous les deux sont en 0.4 Si je ne me pas tram va m'aider Ça c'est du lion, très bien. Ah mais j'arrive pas à lire le, le, le numéro de l'arrondissement. C'est 8e ça C'est un huit Avenue du général frère. Alors, partons du fait que c'est un huitième. De toute façon, on a vu qu'il y avait le tram. Lise lumière. Non, non. Orange blanche. La blanche est là. Oui, la rouge. C'est pas la bonne couleur. Non, je peux pas perdre sur ça. Je peux pas. Je sais que je suis pas loin. C'est sur maison de la danse. je l'ai vu la danse. Général Frère. Avenue des Frères Lumière, mais c'est pas le général. Coup. Oh là, là là là là là. Non. Mais non, je je vais pas perdre sur ça grange blanche 1,5 km non <rire> aïe aïe aïe ah mais oui il est là l'avenue général frère ah je l'avais pas vu donc du coup on est arrivé sur ce ah oui mais voilà elle est là la grange rouge ah je pas vu bon du côté du classement pour cette manche, à noter les excellentes performances de Docteur Alambic qui a changé de pseudo depuis la semaine dernière, et de Elianar qui ont tous les deux fait 25 000 points, il savoir que sur cette manche, ça s'est globalement très bien passé pour les gens, puisque les 10 premiers sont dans un mouchoir de poche, il n'y a que 61 points d'écart entre le premier et le dixième, c'était très très serré sur cette manche, ainsi que Docteur Alambic et Elianar gagnent 15 points, DL21 13 points, revenu juste derrière avec 12 points, Babatoubi 11 points, et quant à moi je finis avec 7 pauvres petits points, alors que j'ai juste monté mon dernier round. Au niveau du classement général, Docteur Alambic toujours en tête avec 30 points, DL21 juste derrière avec 28 points, Eliana gagne une place dans le classement avec 27 points, Revenur gagne également une place, et passe à 24 points, Blacia est maintenant 5ème avec 21 points, averti qui y a une douzième de cette manche s'écroule en sixième position. Quant à moi, je gagne une petite place avec 16 points. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour la manche 3.